Si Canyon est vraiment ton nouveau sponsor, c'est incroyable. Le carton Canyon, le futur sponsor, c'est Canyon. Hum, mmh, ça sent le sponsor par Canyon. Je rêve où il y a marqué Canyon sur un carton. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo où je vous présentais mon local, vous avez été nombreux à trouver l'indice ultime pour mon nouveau sponsor. Les commentaires n'ont pas menti. On va voir du coup ce carton. Est-ce qu'il y avait vraiment écrit Canyon dessus Ah bah ouais, c'est effectivement un carton Canyon. Alors ça veut dire que j'aurai peut être un vélo Canyon là dedans. Vous êtes prêts Déballage express. 1, 2, 3, il y a un vélo qui va apparaître. Magie Il est là, mon nouveau Street Trial. Et je vais vous laisser un peu de suspense. Je ne vais pas vous le présenter tout de suite tous les détails de ce vélo. J'ai changé quelques pièces en plus. On part tout de suite dans un skatepark pour essayer ça. Let's go. Bon voilà, on arrive au skatepark parc de crawl pour les grenoblois qui connaissent là le vélo il va être dans son élément du coup je vais vous le présenter viens voir on va le faire en détail un petit peu le voilà du coup le nouveau street trial de chez Canyon développé par Fabio Wimmer déjà premier truc vélo tout carbone cadre en carbone fourche en carbone il est ultra light je crois qu'il fait 9 kg. et demi mais déjà là on est sur le Canyon Stitch je crois qu'il s'appelle CFR donc CFR c'est souvent leur gamme carbone le tube déjà on peut le voir moi ce qui m'a impressionné c'est l'épaisseur du tube inférieur ici ils l'ont fait mais mastoc. Donc on est en single speed, hein, comme un trial normal, avec un petit pignon. Je trouve qu'il mouline un petit peu, mais c'est peut-être qu'il est léger comparé à mon autre vélo. On va essayer euh, un peu, voir comment ça réagit. Les freins et les Magura MT7, c'est les mêmes que j'avais avant. Seulement, ils ont mis ces disques-là flottants, je sais pas pourquoi. Et là, ils sont carrément pas rodés, donc euh, aujourd'hui, ça va être dangereux. Ça prend un peu de temps quand même à roder les disques. Voilà, on va tester. Hein. Là, on est sur la partie euh, enfant. On va essayer les petits manioles, voir ce que ça donne. Petit manuels, là. Sans les princes ça va être chaud. Pas de hein. Yes en vrai, il est stable sur l'arrière. Oh, c'est vrai que j'ai pas de frein. C'est chaud, ça ne freine rien. Ça va, en vrai, il est stable. On va aller sur le skate park parce que là, on dérange un petit peu les petits. Tu vois là, tes disques, tu vois quand ils sont pas rodés. Quand là, tu as des traits qui sont encore à la verticale, c'est que c'est pas rodé, c'est que tu n'as pas toute la puissance. Et là, moi, il y en a beaucoup. Normalement, il faudrait que ce soit bah, lisse, quoi. Et clairement, là, ça freine pas de ouf. Donc, je vais essayer de ne pas me manger aujourd'hui. parce qu'en gros, j'ai roulé une seule fois avec avant de vous le montrer ce vélo. Donc là il est encore en rodage, alors plus dur, on va essayer le franchissement maintenant Vraiment du gros franchissement, je sais qu'il y en a un là, il y aura une marche d'un mètre vingt, viens voir Je vais essayer de monter sur ce mur là direct C'est vraiment ça que j'ai envie de voir parce que On m'a dit que ce vélo normalement Il était un peu rigide, un peu baramine Mais moi le premier essai que j'ai fait hier Je trouvais qu'il en voyait bien justement donc je vais essayer du vrai franchissement en trial Et après on fera un peu des figures pour voir Alors petite marche d'un mètre vingt là déjà, on va tester ça Ouah ça monte tout seul Ultra ouf. Oh, je crois que j'avais crevé. Non c'est bon. <rire> ouf. Oufissime. Là l'explosion que tu peux avoir avec, ça n'a rien à voir avec un vélo alu. Ça pousse. Faut trouver plus dur du coup hein. Ça commence à arriver un peu sur le skatepark donc euh, on va pas faire trop de folie mais les franchissements ça c'est bon. Tu voudrais que je fasse quoi Qu'est-ce qu'on peut faire sur le parc En hein, Moi j'ai pas trop l'habitude d'aller sur le skate mmh, Maintenant qu'on a plus de terrain de trial. Merci les gars. Hein je vais essayer un peu les premières figures de Street Trial là. FUJAM Whip en descendant de là. Voilà. Ah, c'est fait. Hop, faut c'est validé aussi. Là, j'ai une petite ligne tech. Je pars là avec du speed ici. Il faut que j'arrive dans la récepte de l'autre module. Stylé ça. Ah tiens, il y a un truc là. Je vais essayer. Là, on repart sur du vrai trial. Ça va être tendu là. Est-ce que ça tient Rouler là-dessus. Ouais, bonne ou mauvaise idée là. C'est pire que Fort Boyard mon histoire là. Le premier il donne pas envie quand même si ça tourne. Vas-y j'essaye. Ouah ça fait flipper. Ah y a un truc, y a un truc. Allez, allez, je suis là j'ai pas le droit de le rater. Yes Ça c'est fait Oh c'est chaud Ouh, Ça met le, le palpit là, hein. je voulais pas le rater celui-là. Bon, il m'a fallu euh, 40 essais, je pense, bien 40 essais, mais c'est bon, c'est fait. Et c'est une des particularités de ce vélo-là, l'équilibre. Il a un boîtier de pédalier qui est plus bas que mon ancien. Et ça, plus t'es bas, et normalement, plus t'as ton centre de gravité qui est bas, et plus t'as d'équilibre. Bon, là, tu l'as vu, ça n'a pas été flagrant, mais c'est passé quand même une bonne ligne On va trouver autre chose. Là, il y a un spot qui est énorme. Regardez derrière moi. Là, je pense qu'il y a des trucs à faire. Je vais aller checker. Je pense qu'il y a moyen de sauter de là-haut, là, dans les filets, dans les échelles, des trucs. Ça, ça peut bien se faire. Je vais essayer de me trouver une petite ligne et on va filmer ça. Hop. Ah, c'est. Hein Ah bah, je m'entraîne. Regarde. Hop. Yes. C'est chaud en vrai, parce que j'ai pas encore les freins rodés sur des petites sections comme ça de bois, j'ai peur que ça lâche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Ça me lance des défis, attends là. Et tu veux que je saute du poteau tout en haut, encore plus haut ouais, ouais. Ouais. <rire> Ok. Ok, vas-y, je vais faire ça. L'échelle, l'échelle, et au lieu d'aller à la droite, je vais sauter du plus haut point possible. Ça fait plus de 3 mètres de haut, hein, vous êtes d'accord hein Là, je continue allez, allez, allez, Ça fait où, là allez, allez, allez. Ils me font faire n'importe quoi ces enfants, là Ils sont fous Bon, voilà J'arrête parce qu'après, ils vont me demander de sauter du petit poteau là-haut Donc, euh, j'ai sympa, là On va aller chercher d'autres petits, petits obstacles Ça, c'est du vrai triathlon. Tac. Tac Ouh, je vais me tuer, là Il y a un truc improbable, là Je sais pas si ça serait possible je vais pas aller sur les autres jeux d'enfants, le but c'est pas de dégrader les jeux d'enfants, donc je vais essayer de me servir de ce qu'il y a. Ça, ça je pense qu'avec le vrai trial ça serait possible, mais alors avec celui-là, on va finir la vidéo avec un truc énorme. Si j'arrive à le passer, j'aimerais m'accrocher là et sauter. On va tester au moins les vraies capacités de ce vélo à faire du franchissement. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est faisable. En vrai, vu qu'il a un empattement assez court le vélo, il y a moyen qu'il arrive un peu crocheté comme ça. Franchement j'essaye, on verra. Il y a moyen. Oh, y'a moyen. juste la prothèque qui a tout de suite tapé. C'est vrai que j'ai une grosse protèque là. Ça a tapé là, ça m'a ralenti. Ça peut être magnifique. Ah Ça passe là. Ah voilà. J'étais en haut là. J'aurais dû faire ça. Hop Voilà On validera celui-là. Hein. Le but c'était de monter, et de descendre. C'est ce que j'ai fait. Après à la base du trial, c'est pas à mettre de pied, mais là c'est du street trial. Donc euh, c'est un peu différent. Et il y a un truc que j'ai envie de faire, il m'a proposé le petit. C'est d'aller monter sur la cabane. Alors je vais quand même aller voir. On va aller voir quand même si ça tient. Le but c'est pas d'abîmer les jeux d'enfants, j'ai dit. Bon en vrai c'est du solide. Hein. Ça va pas bouger. Hein. Si j'arrive à monter sur la cabane. On va voir un truc sympa là. Ça va faire une bonne marche. Déjà, on est sur un 1m30. Un bon mètre 30 même vu que ça monte. Une grosse marche de trial. On va voir justement si le vélo il est bon en franchissement. J'en ai pas fait encore depuis tout à l'heure. Voir un peu le bunny up voir comment ça réagit un peu le carbone Ouah, ça s'embole je me suis fait avoir il part tellement fort le vélo sans blague hein. la réactivité du carbone c'est dingue ça va passer là vamos j'ai pas de frein mais ça passe je vais plutôt prendre par là tu vois déjà Hop. voilà ça passe 1m30 nickel c'est ça qui est ouf comparé à mon ancien en alu, c'est que c'est ultra réactif le carbone. J'aurais pensé tester une baramine, mais en fait, poif, t'as un rebond qui te fait décoller de ouf. Après, il y a le poids aussi. C'est vrai qu'il fait quand même bien 1 kg, 1,5 kg de moins que mon ancien. Et ça, ça joue vraiment. Je suis impressionné comment ça part comme ça, de la bombe. Fin de la première journée avec ce vélo. Nickel. Si t'as aimé, pense à liker, à t'abonner. À une prochaine vidéo, dimanche prochain. Pense à activer la petite cloche. Ciao.